Vous savez pourquoi j'aime ma banque Parce qu'elle m'accompagne partout et dans tous mes projets. Elle sait que je suis à la recherche de performance. Hop oui, j'ai vraiment trouvé celle qui m'aide à prendre les bonnes décisions. Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvrent à moi. Des solutions d'investissement compétitives et le meilleur banque en 2021. Fortunéo, j'aime ma banque.